Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la bibliothèque Divi qui est un outil très intéressant pour pour stocker et réutiliser des modules et des templates dans vos pages. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, vous allez sur Divi dans votre tableau de bord et vous allez cliquer sur Bibliothèque Divi. À l'intérieur je range tout un tas de modules, on peut ranger des sections, des modules, des lignes entières et donc par exemple, j'ai créé dans ma bibliothèque une mise en page de blog dans lequel je vais retrouver sur la gauche un texte, un bouton et des vidéos sur la droite avec une récupération d'emails sur la droite. Donc je peux visualiser ici... Euh, ce que ça représente sur un PC, ici sur une tablette et ici sur un portable. Donc je peux créer directement à l'intérieur et rajouter des modules. Par exemple, je peux rajouter ici un module image. Je vais aller chercher image et je vais rajouter une image, ce logo. Lorsque je le représente sur PC, on voit que l'image s'est rajoutée en fond de page. Un module. Et chaque fois que je vais réutiliser ce module, euh, je vais retrouver euh, tous les modules qui sont à l'intérieur. Je vais créer un article, qui va être euh, « Comment utiliser la bibliothèque Divi ?». Je vais éditer avec le constructeur Divi. Je vais partir d'une feuille blanche. Et ensuite, je vais directement ajouter à l'intérieur « Mise en page de page de blog ». Et je vais retrouver le contenu que je vais pouvoir changer. Ce qui me permet d'avoir automatiquement mes vidéos sur la droite, mon opt-in sur la droite, mon texte et le logo en bas de la page. On va créer un bouton. On va mettre « Contactez-moi ». On va créer un lien vers la page, par exemple. En cliquant ici, on va cliquer sur un lien d'une page. On va aller chercher le contact. On va paramétrer le style, l'alignement, rapidement. Le bouton, on va le personnaliser automatiquement, en bleu par exemple. Et donc, j'ai créé mon bouton, et donc, j'ai créé mon bouton qui me renvoie directement sur ma page contact. Et cet élément-là, je peux, en cliquant sur cette icône, l'envoyer dans la bibliothèque, en le nommant, par exemple, bouton contact. Je peux le sauvegarder. J'ai créé une catégorie qui s'appelle bouton, et vous pouvez aussi créer une nouvelle catégorie dans laquelle le mettre. Donc, je vais cliquer sur bouton, et je vais pouvoir le sauvegarder afin de pouvoir la prochaine fois le, le réutiliser donc imaginons que j'ai à mettre mon bouton contact je vais chercher dans ma bibliothèque dans l'onglet bibliothèque je mets le bouton contact et le bouton contact vient s'installer directement dans la page donc on n'a pas à retaper quoi que ce soit n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne youtube à cliquer sur le lien de Elegantem Divi qui est dans la description de la vidéo et à retrouver les articles dans mon blog monrepondeurautomatique.com